ça commence bien pour le premier er décan, étant donné que Vénus est en bon aspect avec vous jusqu'à lundi, hein? mais bon, vous l'avez déjà eu la semaine dernière. Elle occupe les Gémeaux qui est votre signe de voyage. Il n'y a pas que ça, hein? mais euh, les voyages lui appartiennent, donc il est très possible que vous ayez des idées de, de voyage cette semaine, euh, euh, parce que les vacances approchent hein? après tout, euh, Bon, j'espère que vous les avez préparés parce que faire les choses au dernier moment c'est jamais très agréable, ni très facile. Euh, c'est aussi un signe qui vous permet de prendre du recul, de la distance, et si vous avez des petits problèmes avec votre partenaire, votre conjoint, eh bien cette Vénus va vous aider à relativiser, à prendre les choses, à, moins à coeur, parce que bon, la Balance elle prend un peu tout très à coeur, hein Donc euh, voilà, Vénus va vous faciliter la vie jusqu'à lundi, et puis ça va peut-être continuer encore un jour ou deux, hein? et bah, profitez-en, profitez du moment présent, euh, n'essayez pas de vous dire oui ça va bien maintenant, mais ça ira mal plus tard, non! Hein? vous profitez de l'instant présent. Musique Deuxième décan, alors ça c'est moins facile pour vous, euh, étant donné que déjà vous avez la dissonance de Saturne dont on a souvent parlé, mais elle est actualisée cette semaine par le passage de Mercure en euh, Cancer, c'est-à-dire en haut de votre thème, hein, dans votre secteur de carrière. Alors il y a quelque chose qui risque de ne pas fonctionner à ce niveau-là. Peut-être qu'on va vous donner une consigne que vous trouverez stupide ou euh, qu'on vous donnera quelque chose de difficile à faire, hein, c'est possible. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu débordé de boulot parce que vous voulez terminer quelque chose. Euh, dans les temps, on vous a donné un délai par exemple et euh, vous voulez absolument rester dans le délai qui vous est imparti, donc ça peut euh, pas mal vous énerver, vous procurer du stress parce qu'avec Mercure et Saturne on a souvent du stress, hein? donc euh, ne vous étonnez pas si euh, hein, vous vous angoissez par moment, si vous vous dites je ne vais pas y arriver, euh, bon, ça c'est votre côté euh, un petit peu saturnien. N'oublions hein? pas que Saturne est votre deuxième maître, donc vous connaissez bien hein, ces, ces moments un petit peu de découragement. Vous savez que ça ne dure pas et que de toute façon vous allez y arriver. Troisième décan, ça va être un petit peu plus compliqué parce que si vous voulez pour le deuxième c'était Mercure, donc Mercure. C'est euh, c'est dans le mental, la pensée, l'échange. Hein? Mais Mars, c'est l'action. Donc là, Mars termine l'opposition avec Saturne. Donc vous l'avez eu aussi la semaine dernière. Ça ne va pas être très facile parce que vous avez trouvé certainement des, des obstacles sur votre route, euh, euh, ou alors vous avez euh, quelqu'un. Hein, euh, à, à essayer de vous faire un croche-pied dans votre dans votre boulot. Euh, mais là, Mars s'oppose à Pluton, et Pluton, euh, elle peut euh, provoquer de l'angoisse, euh, un petit peu de la douleur morale, vous voyez, ce genre de choses très très désagréables à vivre, et ça peut vous empêcher d'agir. Hein? Euh, parce qu'on peut vous demander là aussi de, de, de prendre une initiative, par exemple, ou de... Euh, je sais pas moi, de, de démarrer un nouveau boulot. Euh, pas pas euh, de changer hein, de boulot, mais de, euh, on vous donne un nouveau dossier, enfin c'est un exemple. Et euh, avec Pluton en face, tout d'un coup ça vous angoisse, vous, parce que pareil, vous vous dites je vais pas y arriver, je vais pas avoir le temps, ou euh, euh, c'est trop compliqué euh, euh, et ça va vous tourmenter pendant deux ou trois jours et puis bon vous le ferez et vous y arriverez. Et, <rire> et, et il faut vous faire davantage confiance, hein, parce c'est la morale de l'histoire, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance, c'est dommage. deux plutôt bonnes journées avec euh, la Lune au Sagittaire, euh, samedi et dimanche. Elle va... Euh, samedi soir elle sera vraiment agréable puisqu'elle va être opposée à Vénus. Alors ça c'est pas du tout un mauvais aspect, c'est même plutôt un bon aspect, parce que vous pourriez être invité quelque part, il pourrait y avoir une soirée, euh, euh, vous voyez, euh, c est, c est, ou un apéritif, ou, enfin quelque chose... Où vous allez rencontrer du monde, où vous allez être à plusieurs, et puis bon c'est une... Vous aimez hein, toutes les situations un peu relationnelles comme ça. Euh, hein. En général vous n'êtes pas trop sauvage, hein, ça dépend de votre ascendant, mais bon... Vous êtes plutôt de bonne compagnie comme on dit. Et puis euh, bon, euh, les autres décans en profiteront aussi parce que cette lune du sagittaire, elle vous permettra d'échanger. Et si vous avez des, des problèmes, hein, comme on peut s'en douter pour le deuxième et le troisième décor, eh bien vous pourrez en parler avec quelqu'un et trouver peut-être des éclaircissements, ou en tout cas trouver du réconfort, ça, ça fait toujours du bien. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.